Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 33 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Darksiders 2. Darksiders 2, ça faisait longtemps qu'il qu n'y en avait pas eu, un petit Darksiders. Et, euh, et donc on va, on va tous en profiter. Je vais vous montrer à peu près comment, comment ils ont fait évoluer ça. C'est un, un petit jeu euh, sympathique. On se croirait en ligne sur un MMORPG, sauf que là on va être en en, en, en local. C'est un, un vrai jeu, quoi. un vrai jeu vidéo. Donc c'est parti, alors blablabla euh, bla bla, ce logiciel le contenu fonctionne, démarrer la partie. Darksiders de... Euh, alors de toute façon vous allez voir à peu près l'histoire, il y a une petite cinématique sympathique au début. Ça c'est quand ça sauvegarde. Enfin là c'est ça charge mais hein, ce petit icône sera quand ça sauvegarde. C'est mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. peut-être un petit peu long. Mais bon. On n'est pas pressé. On a bien quelques secondes pour attendre, donc c'est parti, donc nous on va choisir un emplacement vide, si on peut, voilà, donc ce jeu dispose d'une fonction de sauvegarde automatique, voilà c'est le petit icône que je vous disais, hop là, accepté, donc on va se mettre en facile, on les gamma, On peut toujours régler les gammas avant le jeu, donc c'est pour qu'on y voit bien, et puis c'est parti, chargement du jeu. La vie ne peut exister sans l'ordre, bien, mal. Lumière et ténèbres. L'univers a besoin d'harmonie. Ainsi l'a décrété le Conseil Ardent. Une entité chargée par le Créateur de préserver l'essence même de l'existence. Mais l'équilibre a été rompu. La Terre a été ravagée par les seigneurs des enfers. Et le Destructeur crée un nouveau royaume pour ses puissants élus. Certains prétendent que War a déclenché l'Apocalypse, qu'en allant sur Terre trop tôt, il a condamné l'humanité. Mais qu'en est-il des autres cavaliers Ces puissants agents du Conseil Où sont Fury, Strife et Death Pour les connaître, il faut connaître un autre nom. Néphilim, de maudits d'anges et de démons. Les Néphilim dévastèrent sans pitié d'innombrables royaumes. Mais quatre d'entre eux se lassèrent du carnage, inquiets des conséquences de leur conquête sur l'équilibre. Un pacte fut alors forgé. Les quatre serviraient le conseil en échange d'un pouvoir inimaginable. Ainsi apparurent les cavaliers. Et leur première tâche fut de débarrasser la création de leurs frères, d'exterminer les Néphilim, et de détruire leurs âmes. Intéressons-nous maintenant à l'un des quatre. Power, enchaîné aux pieds du Conseil, clamant en vain son innocence, mais celui qui veut sauver son frère par-dessus tout. Il porte de nombreux noms. Bourreau, faucheur. On l'appelle Tess. de War, Des jura de sauver l'humanité. Mais il ne savait pas comment y parvenir. Il se mit alors à chevaucher le voile glacé en quête du gardien des secrets. Donc c'est maintenant à nous de jouer, il nous laisse la main, nous sommes donc Def, nous sommes sur notre petit cavalier. Alors, comment il s'appelle Je ne sais pas comment il s'appelle ce cavalier, Bonsoir, le cavalier. Invoquer votre envie d'Esper. voilà, d'Esper. Donc on peut l'envoyer avec tous ces, hop, on le rappelle, c'est plutôt bien foutu pour l'instant. Les décors sont absolument incroyables, donc on peut charger avec d'Esper. alt, alors si j'appuie sur alt, ça va faire quoi Hop, ça charge. D'accord. Allez, bon. Est-ce qu'il est qu les regagne euh, Oui, il les regagne tout seul. Oh, bah, c'est bon là. Quand on fait rien, hop là, donc on peut charger sur un ennemi, ça peut être sympa. J'espère qu'on aura l'occasion d'en croiser. Allez. Donc, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ça à sauvegarder, là. On voit l'icône à gauche. Donc, il vient de disparaître. J'arrive plus à le faire apparaître, donc je dois continuer à pied. Bon, là, bah normal, là, en même temps, je suis monté sur. Donc, allons-y, allons-y, hop là, voilà, démonstre. Donc, on, on a on appuyé sur Alt pour se barrer. Alors, quand on appuie sur Alt, ça nous. Ça s'en va un peu plus loin. C'est leur esquive, on va dire. Et euh, donc, alors, ça se joue avec la souris et le clavier. Alors, avec le clavier, euh, il y a quelques touches là pour le destrier, il fallait essayer tout ça. Mais là, donc, euh, ça se joue au clic, euh, au clic gauche. Parce que je n'ai pas d'arme secondaire. Donc, euh, si j'avais une arme secondaire, ça se jouerait aussi au clic droit. Euh, donc j'avance, la caméra se tourne avec le mouvement de la souris, on a l'inventaire, là. On gagne les items, apparemment c'est les équipes. Euh, il m'a dit que j'avais une arme secondaire, mais... Non, ça marche pas. Moi je sais pas. C'est un détail, de toute façon pour l'instant, on en a pas besoin. La forteresse sombre. Ouh, c'est sombre, ça fait peur. Alors qu'est-ce qui se passe Ok, ça s'ouvre, c'est parti. Les chose me disent que c'est un, un, un gros piège, mais bon... Si on suit l'histoire, il faut qu'on continue... Ah Non. Hop. Il Hop. faut que je remonte. Il faut que je, faut que je saute sur le mur. Voilà. Oh, J'ai l'impression qu'on est dans une sur Persia. Moi, je dis ça, je dis rien, parce que, franchement, <rire> le saut, la marche sur le mur... La, la montée tout à l'heure sur la, sur la petite plateforme, là. Je sais qu'on s'est accroché pour monter. Ça ressemble quand même assez... Donc là faut que j'appuie sur action Action, comment j'appuie dessus C'est quoi action Alors, j'ai vu. Il faut que j'appuie devant et c'est celle-là D'accord Donc c'était la touche E Moi ils auraient pu me le dire quand même Donc ça c'était, je ne sais pas ce que c'est Des potions Oui. j'ai un message sur les potions de ça Ça doit être des potions Hop, on s'accroche là Tac, tac, tac, tac, on monte Allez, allez, voilà Parce qu'il y a des touches aussi qui nous permettent de nous diriger de gauche à droite en plus de celles qui tournent, il y, a, il y en a qui nous permettent de juste se déplacer. Celles qui nous permettent de, de se déplacer sur les, euh, sur les petites euh, corniches qu'on a vues. Voilà, donc on tape les ennemis. On a toujours un peu d'argent qui tombe. Là j'ai 36 au total. Donc ça ressemble vraiment à, dire, à un MMO. On pourrait très bien se croire sur un MMO RPG, mais, euh, mais non, là on est on est bien sur euh, un jeu qui se, qui se fonctionne en local. Donc on a quand même de l'argent, des items, euh, peut-être des niveaux de l'expérience, je sais pas. Je ne sais pas du tout s'il y a une histoire d'expérience ou de niveau, ça m'étonnerait. N'empêche qu'on voit bien que c'est euh, un petit gameplay sympa. Donc là, pas bah, pareil, voilà. Les, les colonnes comme ça, on saute de colonne en colonne. Ah, ça ressemble très pour très à Prince of Persia. Après, je ne veux, veux pas dire qu'il qu s'est fait ça dans le sens où... Ou en même temps, on aurait du mal à inventer d'autres choses. Mais là, on sait que ça y ressemble. Hein. Ah, il est tombé. Alors qu'on peut jeter les ennemis par-dessus là. <rire> D'accord. Bon, mais bah, il est tombé. Tant mieux. Bon, il ne donnera pas l'argent, mais au moins, il me fera pas chier. Allez. Hop, il y en a trois. Alors le but, c'est que quand on est sur deux, ou qu'ils sont deux côte à côte, il y a toujours un qui voilà qui... Ah, qui prépare son attaque. Donc ça fait un petit peu mal, mais on sent pas grand-chose, ça on aurait, on aurait de la peine si on voulait perdre on n'y arriverait pas je pense pas, Ça va pas être, euh... la barre de vie c'est la barre en vert hein, donc euh, à gauche hein. en haut à gauche là c'est la barre verte donc euh, elle ne descend pas on allait savoir pourquoi voilà on monte on monte hop donc là il fallait voilà, aller sur la gauche et courir avec la petite touche qui permettait A et o, là, qui permet de de, hop, de jeter un petit coup d'œil sur la gauche ou de se déplacer comme sur les corniches de tout à l'heure sauf que là voilà on appuie sur eux pour que ça nous lâche. Bizarrement il n'y a pas d'ennemis. mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que si je passe tout seul, ça rien à faire sans, sans en toucher aucun. Je pense qu'ils vont tous apparaître en même temps. <rire> Alors bon, pour la vidéo déjà je les fais déjà tous. Voilà, je, je les sors de leur, de leur pompon de glace. Voilà, sympa. Ah la vie la est vie descendue un peu quand même. Voilà. Allez. Ouh là là, un peu du mal j'essaye de, de faire des sauts en même temps que je, je tape. Ouh on a 99 euh, sous. Alors là ça, ça, ça c'est de la petite herbe, on monte dessus, clac clac clac clac. Comme des euh, de l'herbe. De ah, en bas de ce côté. Comme les trucs qui montent au façade, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, on se lâche avec eux qu'on nous a on nous a bien appris. Alors lui. va trouver oh non <rire> on est retombé en bas voilà donc on reprend le chemin allez c'est parti tac tac tac tac on, on s'accroche en haut on va vers là bas et on se lâche et voilà on continue et on en a encore un là je sais pas je sais pas à quoi ça peut nous servir donc là on a une petite liste de combo apparemment la voilà, fois 2 4 5 ça, ça doit être sympa aussi à regarder. Donc allez, on continue. Il faut monter, monter, monter, monter, monter, monter, monter. Donc on voit la petite mini aussi. Hein, tout ce qu'on a découvert hein, apparaît dans la petite mini là. Hop là. Alors, oula le, le gros méchant. Je sais pas pourquoi, mais euh, il a l'air d'un gros méchant. Géant de glace. Et eh ben c'est parti. On a sa vie. Là en bas, Alors ils nous disent Oula, quand il met des coups, il fait pas semblant mais. Ils nous disent Alt pour euh, toujours se, se barrer, Mage, Ciblez les mille plus proches, mais bon là, il en a qu'un. Allez, allez, allez. Direction. chop chop chop, cap On va essayer de lui descendre sa vie, le son, ouais, ça va, ça va le faire. Au moins, j'ai des potions, normalement, quelque part. Alors là, il y a une sorte de, de spectre qui est apparu, hop, ça a l'air d'être moi, mais c'est bizarre. Voilà, la sauvegarde s'effectue. Voilà, donc euh, c'était donc vite fait pour Darksiders 2, je voulais montrer un peu le gameplay et, et la façon dont, dont ça se faisait. On va pas aller plus loin parce que je pense que c'est long, et puis on, on va se quitter sur ça.